Ok, ok, ok. Wabaf te met des baffes. oxyto va te démo. Le nouveau sens ses combo. Ça sa part plaisir, y'a pas de cupidité. J'inspire de l'air pire, moi j'ai pas lassé. Y'a pas d'égalité, aura pas d'équité bandana attachée. Avant quand je parlais j'parlais, j'bégayais, j'hésitais. Maintenant j'ai un débit réfléchi, mais Je veux sortir des EP, des projets, des phrases. Et la concu écrasée Focus dans mes notes, j'ai trouvé le combo. J'ai le feu qui t'allume comme le canon d'un bateau. Dans le rock t j'mets les sons d'Oxito j'ai la je trouve ça beau Depuis mon on surprend les gens pas qu'un peu Et maintenant pour les clips on choisit pas qu'un lieu J'ai trop de et Ne l'approche, la pète en Les haters mon vénère Donc je vais taire les rageux wow. T'as du flow si t'es fort gros fais-le ouais, fais En essor je m'efforce dans le studio Style Internet sur le but et qui dit mieux On me dit wa baffle rap gameplay le Je ouais, fais pas ça pour les pépettes Je m'amuse à l'écart pas une petite plaide, jab Je manie la complexité de ma langue Malibus. Quand je rapide j'envoie des missiles comme ouais, J'ai j'accélère une... et j'arrive ah à bas Je maîtrise tous les styles avec mon Je en des dans le répertoire ça part plaisir, mais bon c'est qu'un détail, cadence intensive, j'appuie sur la pédale, mes rimes te piquent sur ma rose, y'a pas de pétale. ça devient trop violent et létal, je t'ai battu d'un coup c'est légal. tu mets des patates comme Floyd, plus rapide que mon nom, je suis comme un boy. plus te vif comme un sort, j'étais pas en mal les vous savez pas narrer, donc faites pas les boys, j'débite sur le but et mon flotte asphyxie, le but est connu, la target on l'a fixé J'ai de voir apparaître c'est pas du fictif, j'ai la musique qui m'encourage, on va pouvoir tout péter J'ai plus vite que vous en étant assis On est fluide de la narration au châssis Je bord de c'est jusqu'à casser. Bon moi j'ai les découpe à De la musique personnellement je suis pas lassé Ils vont tous se taire dès quand c'est du passé. J'ai pris pour les batailles j'ai même fait me lasser. Je finis en yeah. montrant que cette yeah. à est casser yeah. bon,